Euh, sur des gens à l'international qui, qui ne se qualifiaient pas pour les Oly Jeux Olympiques et celui qui était qualifié pour les Jeux Olympiques, ils ont dit bah, « Lui, il n'a pas besoin de préparateur mental, il est fort mentalement !» Et là, en lisant ça, j'ai fait « Oh !» Mais comment est-ce qu'on peut dire ça alors qu'il y a des gens qui ont été plusieurs fois champions du monde, il y a des gens qui ont été déjà aux Jeux Olympiques et euh, bah là, pour, euh, pour x ou y raison, ce coup-ci, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont faibles mentalement et euh, bah en fait en voyant ça, ça m'a donné envie d'écrire de, de écrire euh, du coup ce contenu pour rebondir dessus et de se dire ben bah, non en fait c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des, des, des gens qui vont aux Jeux Olympiques, j'ai des champions du monde que j'ai accompagné, j'ai des militaires de haut niveau, j'ai eu des acteurs aussi que j'ai accompagné j'ai eu des entrepreneurs de très grosses boîtes que j'ai accompagnés. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils sont faibles mentalement non, en fait, moi j'ai euh, eu des gens des fois qui sont ok à fond dans leur sport, mais à côté du sport, et eh ben certes dans le sport ils vont être forts mentalement, mais pourquoi? Bah, parce que peut-être que derrière il n'y a rien dans la vie qui est là et ils sont autant à fond dans le sport parce que à côté ils n'ont rien construit et du coup c'est par peur d'être à fond. Donc on est chacun avec une autre complexité. Je dis pas que cette solution là est moins bien qu'une autre ou mieux qu'une autre. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que euh, il n'y a pas d'être humain fort ou faible mentalement c'est pas parce qu'on va faire de la préparation mentale qu'on est faible mentalement euh, mais justement quand on a envie d'évoluer rapidement quand on a envie d'enlever de, de, des blocages rapidement parce qu'en tant qu'être humain on aura quoi qu'il arrive quand on sera sur terre on aura des challenges émotionnels à dépasser et en fait si on perçoit que aller voir quelqu'un de compétent pour enlever ces blocages est une marque de faiblesse alors, euh, bah alors c'est un peu n'importe quoi et on perd énormément de temps puisqu'on se prive des compétences de quelqu'un pour vite enlever le grain de sable. Aujourd'hui, il y a des, des, enfin, des sportifs de renom qui ont construit leur victoire et disent que bah, oui bah s'ils n'avaient pas été accompagnés, ils n'auraient pas pu euh, gagner aussi facilement. Donc c'est vraiment important de, de comprendre euh, ça parce que euh, moi-même, à l'époque, à l'époque, quand j'étais allé voir un préparateur mental, quand j'étais allé voir un hypno, donc c'était les premières fois euh, un hypno, c'était en 2011 pour préparer des, des, des, euh, des championnats de France, je l'avais dit à personne, puisque euh, j'avais peur d'être jugé faible. ok Donc c'est-à-dire que même moi, à l'époque, j'étais dans ce schéma-là de dire mais, « Mais en fait, si je dis que je vais voir un préparateur mental, les gens vont dire que je suis faible, ils vont dire « Mais toi, t'en as pas besoin, c'est n'importe quoi. » Alors que maintenant, c'est juste un gain de temps. Et aujourd'hui, bizarrement, enfin bizarrement, naturellement, parce que euh, parce que je me suis éduqué là dessus parce que je me suis énormément formé parce que j'ai énormément accompagné et que j'ai une entreprise qui est en croissance et eh bien j'ai jamais été autant accompagné c'est à dire que là à l'heure où je fais cette vidéo euh, j'ai euh, deux personnes qui me suivent en même temps par rapport à deux domaines de vie euh, différents pourquoi parce que j'ai simplement envie de gagner du temps et vu que j'ai envie pour moi d'être aligné et de performer en étant fluide et eh bien je sais que de prendre des gens qui ont dépassé challenge entrepren euh, entrepreneurs euh, d'entrepreneurs d'entrepreneurs du coup peuvent me servir comme mentor pour me faire gagner du temps et nous ce qu'on fait à l'académie de la performance on est tous des sportifs qui ont été sportifs qui ont été sportifs euh, de haut niveau du coup qu'on payait le prix de l'entraînement et qui ont eu aussi ces blocages et du coup on sait comment faire pour les enlever rapidement si je n'avais pas eu ces blocages à l'époque je me serais pas et si je l'avais pas débloqué d'ailleurs, je ne serais pas autant formé euh, aux quatre coins du globe euh, pour pouvoir mettre en place euh, ce qu'on fait avec la dépolarisation, avec euh, nos process qui vont très très vite et après on est libéré et on peut euh, avancer. Donc voilà, c'était juste cette, ce message. Donc la préparation mentale pour être plus fort mentalement, ce n'est pas avec la préparation mentale que tu seras plus fort mentalement, tu seras simplement juste plus toi-même, t'autoriser à être plus comme tu es. Et euh, au contraire, c'est en acceptant les points où tu te vois faible mentalement que tu seras encore plus fort.